Yo salut tout le monde, c'est l'Halloween Alors juste avant la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Donc euh, pour cette vidéo, on va vous montrer, enfin je vais vous montrer comment télécharger Minecraft Launcher En fait c'est Minecraft Donc je vous montrerai Alors déjà tout d'abord, il faut aller sur internet Vous allez voir dans le lien, il y aura, enfin dans la description il y aura ce lien là vous allez télécharger, hop. donc là vous allez euh, faire tout ce qu'ils vous disent, après vous allez hop, vous allez aller dessus, exécuter, il faudra télécharger, il est où, il est où, le truc, c'était, euh Java, je crois que c'est un truc comme ça. Et euh... Voilà, faudra télécharger Java. Je vous mettrai le lien dans la description pour avoir Minecraft. Vous télécharger Java si vous n'avez pas Java. Dès que vous allez cliquer, il va vous demander, il va vous remettre sur Java et tout ça. Vous allez télécharger. Donc voilà, là ça va se mettre pas mal de temps. Enfin, ça dépend des PC. Moi, ça m'est assez de temps, enfin, for, euh, Une minute environ. Voilà. N'hésitez pas à aller dans mon Discord, dans mon... mon Insta et dans mon Snap. Et dans mon. Et à vous, vous abonner à la chaîne. Donc, je ferai plusieurs tutos. Déjà, euh, je ferai des tutos, tout là. Voilà, voilà. Et là, vous mettez votre. Euh, choisissez, ça peut changer à chaque fois. Moi, je vais mettre lol. Voilà lol, win vidéo play c'est mon snap après play, et là ça va faire un petit téléchargement comme c'est la première fois moi c'est l'a déjà fait mais euh, ça le refait à chaque fois mais plus vite que d'habitude plus vite que le première, la première fois donc là vous avez tout Minecraft c'est comme si c'était le, le truc le vraiment Minecraft donc euh, voilà. Allez. Allez, dépêche-toi. Bon, en attendant, on va parler de quoi Ah, voilà, c'est bon. Ça se fait. Voilà, et launching. Et après, ça va... Donc, il suffit d'aller. Donc, pour plus de vidéos, donc, je vais juste vous montrer. Abonnez-vous à la chaîne et cochez les notifications et on va aller voir si ça marche. Non putain normalement ça marche mais là je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Ah, c'est bon, voilà. Il est là, Minecraft. Voilà. Attendez, on va voir. Voilà, Minecraft. Vous pouvez l'agrandir, mais moi j'ai pas envie de l'agrandir en faisant F1. Vous pouvez l'agrandir. Mais on va pas, ça c'est normal. Et après, ça va répondre. Donc on attend juste un tout petit peu que ça. Mais... Là c'est le... le... C'est pas le... Genre c'est... Voilà, hop, c'est bon. Après là on peut aller solo. C'est mon truc que j'ai fait. Multijoueur. Il y a un serveur déjà qui est déjà crack pour les cracks. Et après vous pouvez vous connecter à d'autres serveurs ils n'ont pas les anti crack donc voilà ah. ça, ça si à vous mais ça ça veut dire que ça marche pas je reprends les autres serveurs mais je vous ferai un autre tuto pour aller dans les serveurs donc c'était le merci pour rega d'avoir regardé cette vidéo abonnez-vous likez la vidéo et commentez si vous avez pas compris quelque chose allez ciao